à toutes et à tous. Euh, donc du coup aujourd'hui je vais vous présenter quelques résultats de mon stage que j'ai réalisé, donc stage de master 2 de, de sociologie, euh, donc parcours politique environnemental et pratique sociale qui est donc à l'université de Société de Et donc pour ce stage j'ai été encadré à Dinaport par, par Corine Clément et Laurent Marieux et côté euh, j'ai été encadré par Corinne Saint-Martin qui fait partie du CERTOP. Donc, le sujet de mon stage, c'était de comprendre l'adoption et l'institutionnalisation de l'indice de biodiversité potentielle idéique. Alors, tout d'abord, quelques éléments de contexte sur la forêt française et la biodiversité. Donc, euh, comme vous voyez sur la, la ici, en, en France métropolitaine, il y a environ trois quarts de forêt privées qui va plutôt être gérée par des gestionnaires privés, des coopératives, des indépendants et des propriétaires privés. Pour ce qui est de la forêt publique, donc le cas restant, ça plutôt être géré par l'ONF, l'Office national des forêts. En sachant que nous, notre thématique, là, elle s'ancre vraiment dans le contexte de mise à l'agenda des questions de biodiversité. Donc j'ai mis quelques euh, moments un peu clés en termes d'histoire historique. Donc le sommet à terre de de, de Janeiro en 1992, ou encore la conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe euh, qui a eu lieu donc à Helsinki en 1993 et qui a notamment décrit six critères de gestion durable des forêts. Et en fait, comme vous le voyez, avec la proportion de forêts privées en France métropolitaine, il y a vraiment un enjeu assez fort sur la prise en compte de la biodiversité par les forestiers privés, et notamment le développement d'indicateurs pour leur permettre d'appréhender cette biodiversité et de la prendre en compte dans la gestion. Alors, concernant euh, l'IBP, il a été créé en 2008 par Laurent Larieux et Pierre Bonin, il est issu donc de leur forte conviction personnelle pour la prise en compte de la biodiversité. Ils sont tous les deux employés par le CNPF, qui est le Centre national de la propriété forestière et qui est donc l'établissement public en charge du développement de la gestion durable des forêts privées. Euh, une des originalités du BP, c'est que c'est un outil qui est co-construit à la fois par des acteurs du de terrain de la forêt privée et des scientifiques, avec notamment un partenariat fort avec l'INAI et notamment le laboratoire du et euh, avec un programme de recherche et développement qui a été créé en 2019 et qui est encore en cours aujourd'hui. Et du coup, mon, science, mon stage s'inscrivait dans euh, ce programme-là. Alors, quelques mots sur euh, l'IDP. C'est un outil de diagnostic simple et rapide, euh, donc, qui est constitué de 10 facteurs clés qui permettent d'évaluer la capacité des peuplements forestiers à accueillir des espèces, qu'elles soient animales, végétales ou formiques. C'est un outil d'aide à la décision, c'est-à-dire que les forestiers vont pouvoir utiliser les éléments observés pour adapter leur gestion et prendre en compte la biodiversité forestière. Initialement, il a été créé pour les gestionnaires et les propriétaires de forêts privées qui ne possèdent pas forcément de compétences naturalistes, à la fois pour identifier, mais aussi du coup pour prendre en compte euh, la biodiversité. Et du coup, le constat en fait, qui est à, à la base de ce stage, c'est de se dire que l'IDP a dépassé son cadre initial. Il a notamment en termes d'acteurs, il a été approprié par des acteurs qui n'étaient pas vus initialement, comme les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux ou encore des chercheurs. Il a aussi été intégré dans des dispositifs de politique publique, comme la stratégie nationale pour la biodiversité ou le label bas carbone. Et en termes d'échelle, il a été créé en France, mais en fait il a été adopté par des pays étrangers. Cependant, cette adoption elle est assez hétérogène, que ce soit au sein des acteurs de la forêt privée, ou aussi au sein de la Cour publique, avec une certaine méfiance de l'OIF euh, par rapport à cet outil. Et enfin, un autre aspect assez important, c'est le contexte de tournant, puisqu'en fait, les deux cofondateurs et qui sont les principaux acteurs du développement de l'IDP vont bientôt partir à la retraite dans trois ans environ. Donc, il y a aussi des questions sur la suite euh, de l'IDP. Et donc, l'objectif euh, de mon étude. C'était de comprendre comment, en tant que construit et innovant, le s'était diffusé dans le secteur forestier et avait été adoptée par des acteurs variés qui ont des enjeux assez différents. Et du coup, quel type d'influence cette diffusion avait pu avoir ouais, euh, Quand je vais parler d'influence, ça, ça s'intègre vraiment dans le cadre théorique des indicateurs écologiques, qui permettent notamment de faire une différence entre usage et influence. Et cest se dire que si un indicateur, même s'il n'est pas forcément utilisé, il va avoir une influence peut-être sur les négociations, sur les cadres de pensée ou pour légitimer les décisions. En termes de méthodologie, on a réalisé une enquête sociologique avec 26 entretiens semi-directifs, dont 5 exploratoires. Donc c'était des entretiens où on avait un guide avec des questions pour, voilà, pour guider un peu la discussion, mais l'idée c'était de laisser la parole assez libre aussi euh, dans l'échange. En termes d'acteurs, on vise vraiment une certaine hétérogénéité, donc que ça soit un type d'influence, euh, d'enjeux face à la biodiversité, de positionnement. On a fait une enquête euh, qui avait un angle national, parce qu'en fait, selon les régions, il y a des différences assez importantes en termes de gestion forestière. Et en termes d'acteurs interrogés, comme vous l'avez vu, notre angle de recherche était vraiment sur la diffusion et l'influence. Donc, on s'est plutôt intéressé à des personnes qui étaient relais, qui étaient intermédiaires entre différentes sphères du secteur forestier. Et donc, euh, le corpus d'enquêter, euh, toujours dans, dans cette même idée, on s'intéressait à la fois à des acteurs qui étaient visés initialement par l'EDP, mais aussi des acteurs qu'il avait adoptés, qui n'étaient pas prévus initialement, et d'autres acteurs qui ont pu le diffuser. Euh, alors Pour ce qui est de l'analyse de la diffusion, on, déjà, notre postulat de base, c'était de se dire que l'IBP était une innovation. Pour ça, on s'est basé sur la définition de Norbert Alter, pour qui une innovation, elle va euh, transgresser des normes, elle va voilà, changer un petit peu le, le cadre établi. Et en fait, l'IBP, c'est ce qu'il va faire quand un, un propriétaire ou un gestionnaire forestier va l'utiliser, ça va changer ses pratiques, notamment. Et un autre aspect de l'innovation, selon Norbert Alter, c'est que ça peut entraîner des réticences. Comme je vous le disais au début, il y a eu des réticences du côté de mais il y a peut aussi en avoir en interne, au sein de certains CRPF, qui sont les antennes régionales du CNPF. Donc, on a utilisé le cadre, cadre théorique, issu de la sociologie de l'innovation, avec deux aspects importants. Le premier, qui est un type d'acteur, donc le marginal séquent. Donc, euh, comme vous le voyez là sur le schéma, ça va être un acteur qui est un euh, intermédiaire de différents cercles, de différentes sphères professionnelles. Alors là, par exemple, c'est des sphères différentes, comme la recherche, la forêt publique, la conservation, la forêt privée. Mais ça peut être au sein même d'une organisation, quelqu'un qui va être un intermédiaire de plusieurs univers relationnels, par exemple, plusieurs univers hiérarchiques. Voilà. Euh, le deuxième élément, c'était la théorie de la traduction. En fait, c'est l'idée qu'une innovation. Pour qu'elles puissent s'insérer dans différents contextes, correspondre à différents intérêts, il faut qu'elles soient très vite. Alors, du coup, aujourd'hui, je, je ne vais pas vous présenter tous les résultats. Ce qu'on a décidé de faire, c'est euh, de se baser sur une étude de cas. Donc, l'IVP euh, dans les parcs naturels régionaux et parcs nationaux. Ce n'est pas une étude de cas qu'on avait prévu en amont en, faisant, en préparant l'enquête, mais en fait, en faisant les résultats, ça nous paraissait intéressant de faire ce focus-là. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il y a quand même des points communs entre les différents acteurs, dont les parcs. Ils ont aussi des particularités qui sont intéressantes du coup, à présenter aujourd'hui. Euh, et c'était des acteurs qui n'étaient pas visés initialement. Donc c'est intéressant de voir aussi comment ça s'est diffusé euh, auprès d'eux. En sachant qu'on a interrogé un parc naturel régional et deux parcs nationaux, avec des contextes variés en de géographie, de types de propriétés forestière, donc plutôt privée ou publique. Et ça nous permet d'évoquer les deux types de diffusion qu'on a analysées. Donc tout d'abord le processus de traduction avec les relais, les réseaux d'acteurs. Et une seconde diffusion plus territoriale avec du coup, notamment les effets de le territoire et de relations de pouvoir entre les acteurs locaux. Et on va, on va aussi évoquer l'utilisation et l'influence de l'UVP dans le cadre que je vous ai évoqué tout à l'heure. Alors le premier aspect de la diffusion, c'est bien le processus de traduction. Donc, là, qui est euh, basé sur la théorie de, de Calon, euh, qui est donc en quatre étapes. La première étape, c'est de formuler un problème à traiter. Dans le cadre de l'IVP, c'est la prise en compte de la biodiversité dans la gestion forestière privée. Et en fait, ce problème, il fait écho aux problématiques des parcs qui ont besoin, qui doivent vulgariser auprès des différents acteurs, qui doivent quantifier leur forêt. Donc, comme je vous le disais au début, l'IVP, c'est un petit diagnostic donc, c'est comprendre, voilà, qu'est-ce qu'on a dans, dans les problème des, des parcs, et de sensibiliser les différents acteurs. Donc, en fait, les parcs ont répondu à cette problématisation. tout' enfin, parti. La seconde étape, c'est l'intéressement. Donc, c'est créer un réseau de soutien qui va partager ce problème-là. Et là, on retrouve la stratégie de relais, notamment basée sur la posture en séquent qui a beaucoup été utilisée donc pour diffuser l'idée. Et dans le cadre des parcs, ça a vraiment été le cas avec euh, notamment la porte plate euh, des réseaux professionnels et notamment la posture de Laurent Larrieu. Alors, je vous montrais dans le schéma tout à l'heure, d'être à l'interface de différentes sphères. Et donc, du coup, euh, ça peut être à la fois pour sa posture et ses différentes euh, voilà, missions. Et via y certains espaces, comme les conseils scientifiques, comme les événements, les colloques, ou encore les projets de recherche, qui vont être à la fois, du coup, hein, intégrer des agents de parcs, être dans des touristes privés ou des touristes publics. Voilà. c'est des endroits qui permettent en fait de créer cet intéressement, et de voilà, faire des relais au sein des parcs. Une fois qu'il y a des personnes intéressées dans les parcs, elles vont participer à enrôler d'autres acteurs. Donc là, c'est la troisième étape, qui est l'étape normalement. Et donc là, l'idée, c'est de faire des alliances pour traduire et favoriser l'adoption euh, de euh, Ça peut, Dans le cadre de l'EPP, il y a notamment le cas des trajectoires personnelles, avec des personnes qui vont travailler à un endroit, elles changent de structure et vont diffuser l'EP dans la nouvelle structure. Ça peut être au sein d'une organisation, euh, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont avoir des rôles de relais, de parler à différents acteurs au sein même de leur structure, ou via les formations. Et en fait, c'est vraiment ce qui s'est passé dans les parcs, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui ont été intéressés, qui se sont mis à en parler à d'autres acteurs à l'intérieur du parc, mais aussi aux autres parcs, dans les cas des fédérations de parcs, etc. Et via l'aspect formation. Donc, à la fois, en formant des techniciens, des techniciens de forêt par exemple, mais aussi en formant euh, des euh, personnels qui sont sur la sensibilisation du grand public, notamment, donc qui vont diffuser auprès d'autres acteurs. Et enfin, la dernière étape, c'est la mobilisation. Donc, c'est quand la solution elle va être acceptée dans un réseau qui est plus grand. Donc, là, c'est un peu ce que je vous disais au début l'institutionnalisation, les dispositifs. Par exemple, l'IDP, il y a un d'enseignement maintenant, ou à l'international. Et en fait, dans les parcs, on a un exemple qui est assez. Euh, assez important sur cette euh, sur cette étape, c'est la création d'un dispositif de subvention pour réaliser le BP. C'est à dire qu'il euh, y a un part qui est très en relation avec un CRPF et du coup les acteurs en fait ont travaillé ensemble, ont créé le dispositif et du coup ça correspond vraiment à ce à ce processus de traduction où finalement des relais on travaille ensemble pour créer un dispositif. En sachant que tout ce processus il est continu, c'est à dire que on continue d'avoir des étapes d'intéressement, d'enrôlement et de mobilisation, même plusieurs années après la création du BEP. Ça, c'était la première diffusion. La deuxième diffusion qu'on a pu observer, c'est la diffusion territoriale. Donc, euh, là, c'est un exemple avec un PNR, mais pour vous montrer à quel point ce sont des acteurs qui sont en lien avec beaucoup d'acteurs locaux, que ce soit sur la gestion forestière, que ce soit auprès de, avec des scientifiques, avec d'autres acteurs de la conservation, avec des élus aussi pour l'aspect administratif, par exemple et euh, avec le compte public. Et donc en fait, via ce réseau d'acteurs locaux, il peut y avoir des relations de pouvoir qui vont se mettre en place, qui vont notamment être différentes selon les réglementations et selon les types d'acteurs. Euh, par exemple, là, dans un parc national qui est beaucoup en relation avec l'ONF, les relations vont être différentes selon les zones du parc. Donc là, on fait un focus sur deux zones, la zone cœur et la valésion en parlant notamment de la zone cœur où le parc là il va gérer les obligations et valider les documents d'aménagement. Donc c'est lui en fait qui va valider si l'ONF propose euh, tel, tel aménagement, donc comment la, une zone va être gérée d'un point de gestion forestière pour les dernières prochaines années par exemple. Et en fait là l'ONF doit respecter les décisions du parc, donc il y a une certaine relation de pouvoir qui va se mettre en place. Par contre dans l'ère d'adhésion le parc, il en a un avis est plus consultatif. Il va rappeler d'une obligation souvent nationale de protection euh, d'espèces protégées, par exemple. Là, l'ONF, tant qu'il respecte la charte, qui est la réglementation qui, euh, qui fait foi dans ben, du d'adhésion, il n'est pas forcément obligé d'écouter l'avis du parc. Donc là, la relation de, de pouvoir va changer. Et c'est dans ce genre de cas que l'IBP peut être mobilisé comme un objet frontière. Alors l'objet frontière, c'est un concept qui est beaucoup mobilisé dans la littérature des indicateurs écologiques. Et comme son nom l'indique, il va permettre à, à différents mondes de communiquer, à différents mondes sociaux. Euh, mais le, la nécessité, c'est qu'il y ait un, certaines valeurs qui soient partagées. Par exemple, entre les parcs et l'ONF, euh, la valeur de biodiversité, de prise en compte de la biodiversité, va leur permettre euh, de communiquer, enfin, même s'ils ont des différences sur d'autres aspects. Donc en fait, c'est un outil qui va favoriser la discussion, la négociation et la prise de décision. C'est un intermédiaire en fait. Donc, euh, là, je vous ai mis un exemple pour un PNR qui va utiliser l'IBP pour sensibiliser le grand public, pour sensibiliser les élus. Et auprès des acteurs plus de la gestion, la première étape, ça va être de quantifier. En fait, il permet de prendre de la distance aussi l'IBP. On a un diagnostic, on a des chiffres qui vont faire une base. Et ensuite, sur cette base, on peut discuter, on peut négocier. Et du coup, de fait, on peut aussi sensibiliser à la prise en compte de la biodiversité. Et du coup, ces usages, en fait, de, de l'IBP, ils vont entraîner certaines influences. Donc, par exemple, l'influence sur les pratiques. <coughs> avec notamment, euh, on a un exemple de l'ONF, qui, en fait, à force d'utiliser l'IBP avec les agents du parc national, se sont mis à garder certains facteurs de l'IBP, à en faire des relevés et à le prendre en compte dans leurs pratiques ensuite. c'est la, la première citation que je vous ai mis ici. Un deuxième exemple, ça peut être l'influence sur la négociation. Donc comme je vous le disais, dans des zones où le parc n'a pas forcément le pouvoir réglementaire, on peut mobiliser l'IDP pour en négocier, pour essayer d'avoir certains résultats <coughs> un, petit peu, un petit peu plus importants. Et enfin, le dernier aspect, c'est la sensibilisation notamment de la cible initiale. Par exemple, former une coopérative forestière pour essayer de changer leur regard et changer les pratiques ensuite. <coughs> Donc un bilan général. Euh, donc là, c'est plutôt transverse sur l'étude. Sur On a vu deux types de diffusion, plutôt bien les relais, bien les stratégies, les réseaux professionnels, et une diffusion plus territoriale, qui là, va prendre en compte les fonciers, organisationnel et les différents acteurs. Une BP, du coup, il peut être utilisé en tant que des frontières, pour dialoguer, pour négocier, et du coup, peut-être pour influencer les pratiques et les relations entre les acteurs. et en fait, ce qu'on avec les parcs, c'est qu'il y avait des postes clés qui allaient faire l'intermédiaire entre ces différents acteurs. Par exemple, les chargés de mission forêt, certains gardes de nature ou les techniciens, les techniciens de forêt qui vont mobiliser l'UDP pour ensuite parler à d'autres acteurs. Donc finalement, les parcs en tant que tels ont été des relais qui ont permis d'utiliser l'UDP auprès de la forêt privée et publique. Euh, du coup, quelques éléments réflexifs euh, par rapport à l'enquête. L'UDP en fait, nous aussi, on l'a mobilisé comme un objet frontière au sein même de l'enquête. C'est-à-dire qu'il nous a permis de questionner des sujets qui sont assez sensibles, comme la prise en compte de la biodiversité, les pratiques forestières, les politiques publiques. Surtout quand on est dans un contexte de pression sociale assez forte sur la forêt, sur sa gestion, même en termes d'actualité, on a le droit de Et donc, du coup, voilà, via l'UDP, on a pu aborder ces thématiques-là. Il y a une thématique qu'on n'avait pas forcément Anticiper, mais qui est assez important, c'est la place de l'adaptation au changement climatique donc dans les discours. Parce qu'en fait, ce qu'on voit dans la littérature, c'est que les indicateurs, ils s'inscrivent dans des contextes assez spécifiques. Un, un enquêteur a parlé d'effets de mode autour de certains indicateurs. Donc finalement, parler de l'IBP, c'est parler de la biodiversité face aux techniques et aux dispositifs d'adaptation au changement climatique. Et enfin, euh, pour finir, quelques perspectives. Puisqu'évidemment, on n'a pas pu aborder tous les angles. Euh, enfin, voilà, on aurait pu faire beaucoup plus de, de, de recherches dessus. Donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est questionner la diffusion de l'UDP dans d'autres pays. Selon quelle stratégie met en place, dans quel contexte, pour quels enjeux, pourquoi d'autres pays vont choisir d'utiliser l'UDP. On peut aussi questionner l'utilisation par la site initiale. Les propriétaires privés des gestionnaires forestiers, ce qu'ils utilisent, pourquoi ils le choisissent. Et enfin, un point qui pourrait être plus causé, c'est les résistances structurelles à l'UDP dans le secteur forestier, que ce soit en interne au sein du CNPF ou en externe auprès d'autres acteurs. Et par rapport à, à ces résultats-là, ce qui est envisagé, c'est que publier l'article un article entre l'entreprise, qui est la revue Technique Nationale et par l'IDF, donc l'Institut pour le Développement Forestier, qui fait partie du CNPF, un article scientifique et mobiliser et diffuser ces résultats pour le, la continuité de, de l'IDPEC. Et du coup, je finis par vous remercier pour votre attention. <rire> euh, remercier aussi, bah, coup, évidemment, Florian et Laurent pour leur accompagnement, tout ce qui est et le copier qui allait autour du sujet. Et puis, alors, évidemment, les enquêtés qui ont été prêts pour répondre à mes questions. Voilà, merci.